Et du coup, il y a un lien de parenté avec Skyheart ou pas Non. Ok, non, je demande. Bonjour Bonjour En avant, c'est quoi ton prénom Eb HEB -E Non, Seb. Ok. Âge 34. Oh la vache <rire> ah, ça, eh ouais. ça commence à taper là. Eh, ça se voit. Hein. Tu dis, tu... Et du coup, il y a un lien de parenté <rire> avec Skyheart ou pas Non. Ok non je demande Ville Miramas Quoi Miramas C'est où ça C'est entre Montpellier et Marseille dans le sud de la France Miramas Ouais à côté de Istres si ça te dit quelque chose Ah à côté de Istres Ouais Ah je vois pas du tout Activité, emploi Maître chien, tu sais, c'est moi qui t'avais donné des conseils de ah merde oui pendant le live. Sur... Donc du coup, t'as un malinois Ouais. Un, hein, plusieurs À la maison, j'en ai qu'un, mais au boulot, j'en ai plein. Ah j'en oui, ai j eu plein. Maître chien euh, perso ou... Enfin, dans l'armée Ouais. Vas-y, bah dis-nous en plus, euh, gendarmerie Non, R. R, comment ça, R euh, le, La lettre R ou dans, dans l'armée de l'air de l'air. Ah, ok. Maître chien dans l'armée de l'air. Mais ils foutent quoi dans l'armée de l'air Ils renivent quoi <rire> <rire> ah, ça peut renifler plein de choses Ah ouais Non mais qu'est-ce que ça fait ouais, à votre chien dans l'armée de l'air C'est sur de la protection bah de, la de base protex... Voilà, ça fait de la protection, hum. ça fait de la recherche d'explosifs, ça fait de la recherche de stups, ça fait de la recherche de personnes, ça fait pas mal de trucs. Ouais, je sais. Et toi, et toi tu, t es, t es, t es, tu tu fais tout, là Tu les fais tous, ça Non, je fais pas tout. Okay. J'en fais deux. Et du coup, tu fais quoi bah, Je me suis spécialisé dans la recherche d'explosifs et je fais aussi euh, du dressage pour, euh, pour monter des chiens, pour, pour, pour protéger la base, en gros. Donc, en gros, il y a un jour t'as tu as pris un malinois ou comme ça et t'as commencé à faire du pistage et t'as dit putain c'est cool quoi. Non parce que le pistage c'est encore autre chose mais non en fait j'ai fait un peu comme je pense pas mal de gens au final c'est que je suis rentré dedans en me disant ouais ça peut être bien de bosser avec les chiens et puis c'était pas spécialement une vocation, plus j'ai appris et plus ça m'a passionné et puis voilà quoi. Ok d'accord, ça marche. Souris du coup. G Pro Super Light. Ouais c'est pas mal Clavier. Fnatic Strix. Euh, Fnatic Strix, ça donne quoi ça ça donne quoi, ça donne quoi j'ai pas de... pas de photo à filer là. Les autres ça donne quoi Il a fait du pistache, son serge s'appelle Jacal. Ton chat s'appelle Jacal et il habite à Miramas. Il y avait un truc, ok Fnatic Strix c'est pas trop mal. Ok, écran en Hertz 165. Ok, c'est quoi AOC, Omen euh... ASUS. Ah, Asus, ok. Tapis de souris. Que t'adore aussi, euh, le grand tapis de souris XXL euh, Corsair en tissu. Ouais ok. Casque. Style série. Artist pro, wireless. Pas mal ça hein. Ping. Entre 30 et 60. Plus vers les 30 généralement. Donc euh, tout est nickel quoi. Rank. Gold. Donc plate à l'heure actuelle ou gold à l'heure actuelle Non non, gold. Le plate, euh, j'arrive à l'atteindre quand, quand je suis en équipe mais en solo queue euh, j'arrive pas à le tenir. Ok. Et du coup ton objectif c'est quoi Diamant. Euh, je pense que j'en suis loin mais diamant pourquoi pas ouais. Et pourquoi tu penses que t'en es loin Parce que c'est déjà une galère que... Comme je te dis déjà, ne serait-ce que tenir le plat. Après, j'ai conscience quand même de pas mal de mauvaises mécaniques que j'ai et qu'il faudrait que je gomme. Je suis pas quelqu'un qui est très très rapide, on va dire. Je suis plutôt long à la détente. J'ai mille heures de jeu à peu près et pff, je suis toujours en, en dos crawlé sur certaines choses. Ok, mais pourquoi C'est ton fonctionnement qui est comme ça ou c'est Rainbow Six qui te force à être comme ça Là, j'ai du mal à, à répondre à ta question. Euh, bah, Est-ce que tu est es, es naturel comme ça en dehors du jeu, tu vois Pff, bah ça dépend mais oui oui ça, oui okay. oui en général si ok c'est quoi ta map favorite et pourquoi Oregon d'une part parce que je la connais pas trop mal de deux parce que j'ai beaucoup regardé le bah, le taf que t'as fait avec les héros d'Oregon ça m'a aidé de ouf et c'est une map ouais, où je suis relativement à, à l'aise bon relativement à l'aise tout est relatif mais, euh, mais ouais Oregon ok c'est une map sur laquelle t'es à l'aise donc par exemple par extension j'imagine que Villa, les calls t'es pas super à l'aise les calls ouais et encore après les calls euh, j'ai envie de dire c'est tout dépend avec qui je joue quoi, parce que les, les calls c'est pareil c'est Jamais les mêmes en fonction de avec qui tu joues. Moi, bon, à j'aime j'aime moins parce que c'est plus c'est plus grand, c'est plus vaste. C'est de quoi par exemple les deux bombsites principaux utilisés sur Villa ouais. Aviation et, et astro. Ok. Le, le bombsite il est dans l'astro, t'es sûr Non, il est pas l'astro, il est euh, à trophée. Ok. Et Quand est-ce que tu as commencé à jouer J'ai commencé à jouer euh, il y a assez longtemps, mais bon, je faisais euh, que, de la, que de la chasse sur console parce que j'étais anti multi -doueur. Mais réellement, j'ai joué sérieusement euh, avec les collègues il y a à peu près euh, 3 ans, 2 ans. Ok, donc. Bon, ok, d'accord. Ok, mais sur PC Sur PC, ça fait que qu'un euh, an que je suis. Mm. Settings in-game en 2 secondes sensibilité horizontale, verticale Ouais, 16. Après, en 1, 5, 21. Ouais. En 2, 26. Ouais. En 2, 5, 31. En 3, 34. D'accord, stop. Qui, qui, tu les as pris où ces trucs-là euh, Nulle part. Je les ai fait moi. Tu les as fait à la mano, quoi Bah, ouais, enfin, au feeling, quoi. <rire> ok. Oui, d'accord, ok. Oui, non, je me suis pas inspiré d'un gars euh, pour le coup. Par contre, il y a des settings que j'ai regardé. Euh, dont ceux d'Airis qui expliquaient les, les settings via Windows là, avec le multiplicateur de sensibilité et tout ça que j'ai modifié mais hormis ça euh, après la, la sensi je l'ai fait vraiment euh, avec le temps quoi. Et donc du coup tu t'es dit je vais aller voir les conseils d'Airis Bah pas que, j'ai regardé, regardé les tiens aussi ah. enfin, j parce que bon je regarde quand même pas mal de et tes oui, vidéos là depuis quelques temps mais ouais après voilà, j'ai regardé les enfin j'ai écouté les conseils et puis après petit à petit avec le temps j'ai fait, euh, j'ai réglé un peu à, à ma sauce quoi. Combien de DPI 800. 800 en 68 oui. 68. Ouais, après il y a le multiplicateur hein, que j'ai modifié. Pourquoi tu as modifié le multiplicateur Comme je disais, la vidéo d'Airis expliquait oh mais que ça te sa permettait. Mère, <rire> non, il disait que, euh, que mais ça il permettait décote de le régler avec. On est tous à peu près de dire que qu'Héris, ça fait 6 ans, il dit des conneries, ok Il va falloir qu'on lui dise, vrai, il y a un moment... C'est pas vrai, je te crois non, pas. C'est moment... pas vrai, Il y a une raison pour bien. laquelle il, il est devenu développeur de jeux vidéo. Il a même pas gagné une Confort, <rire> je suis sûr. Il a gagné une renquête ah, et c'était en 2016. <rire> et voilà comment on lance des dramas dans la cave. Voilà, exactement. Achetez Beautiful Light, n'oubliez pas. <rire> Elle m'a l'air totalement fucked up, ta sensibilité. Voilà, on va, on va regarder ça, mais ça m'a l'air... Euh, mm -hmm. tâcher un truc, c'est à partir du moment où vous touchez le multiplicateur, vous empêchez quasiment la possibilité qu'on puisse standardis enfin, standardiser les sensibilités ouais, ouais. et donc qu'on puisse en fait en, en discuter, quoi. Ça permet de mieux ajuster ta sensibilité si t'es en voilà. dessous de 10. Exactement. Bah, je comprends, mais franchement... Pff. Bah fallait que je t'embête un peu sinon c'était pas drôle. Est-ce que tu trouves que mon niveau de jeu et que tu, tu le trouves comment De quoi Ton niveau de jeu Ouais. Ah bah très bon Ouais bah j'ai jamais touché ma sensibilité <rire> moi tu vois. J'ai jamais senti le un besoin de toucher ma sensibilité. Voilà quoi. Ouais. Donc in fine on va on aller voir comprends. ce que ça donne in-game. Parce que ça bah du coup ouais. ça parlera quoi. Euh... Vas-y tue-moi. Ok. Ok vas-y sors dehors, mets-toi à 4-5 mètres d'un but, but en blanc là, euh, et fais-nous un spray contrôle. Entre les deux sur lequel t'as tiré là, c'est lequel qui au niveau de la tête Là. Ouais. Hein. Tu continues vas-y, pose, des, diff pose des, des, des petites machines, fais nous voir tes one-taps là. Oh mon dieu. En plus, je joue jamais à ce mode de jeu là. La chasse au terreau, tu joues jamais à la chasse au terreau Bah, pas dans ce mode. Je fais de l'élimination, oui. Mais euh... Et après, je pars en deathmatch. T'as dit one tap, hein Ouais, mais oui, c'est bien. Alerte-toi à gauche À gauche frigo Il est sérieux Tu l'avais pas entendu Si j'ai entendu mais je pensais pas qu'il était rentré Ok Et là tu l'avais pas entendu Non et après j'avoue qu'il y a des fois je, je comprends pas pourquoi j'entends pas Alors bon je suis pas en train de critiquer le jeu Loin de là Mais euh... il y a des fois j'entends vraiment pas Peut-être en fait, que c'est moi T'as ah, un truc hier, j'ai mangé un énorme ch... T'as entendu ça Non. T'as entendu ch... Ah ouais Ah ouais Et du coup ce que j'ai dit avant, t'as pas écouté. J'ai mangé un énorme chibre. Ah. Après le, le juste avant, j'ai pas entendu. Tu voulais tester ma concentration, j'imagine. Absolument. J'aimerais qu'on puisse avoir une discussion pendant que tu es en train de jouer. je pense que c'est compliqué On va y on peut essayer. Bah voilà. Putain, je l'ai même pas vu. Tu vois le problème ou pas Ouais. Mais ça c'est ça c'est les limites de notre propre cerveau je pense. Sur la capacité à multitasker quoi. Et sur mmh. Rainbow Six, il faut faire en sorte que les éléments de type euh, mécanique son et aim soit, relayé. soit dissocié. Non. La première fois que t'es monté dans une bagnole et que t'avais 20 piges ou 18 piges etc machin truc, t'as regardé les pédales, t'as regardé, le, le, as regardé ton, le, le, ouais. le tableau de bord, le machin, t'étais pas confortable etc on s'en rappelle ouais, tous, je vois tu vois, que tu Ok très bien et après quand tu commences à être beaucoup plus confort avec des éléments machin, maintenant aujourd'hui quand tu conduis tu regardes très loin devant toi et tu peux avoir une discussion avec la personne qui est à ta droite. Pourquoi Parce que tu te concentres ouais. plus sur les éléments mécaniques c'est que t'as pas réussi à établir ce qui semblerait être une zone de confort du aim et de certains éléments du jeu, ce qui t'empêche du coup de faire un petit peu de multitasking quoi et ça va faire une tunnel vision ok bien joué ça. ah oui tu t'arrêtes vraiment sur la petite ligne ok bon t'es content des kills que tu fais ou pas, pas indépendamment de l'exercice pourquoi Ouais, parce que je vise trop bas en fait, je vise pas toujours la tête. Je sais que quand je suis en duel, je me concentre beaucoup sur chercher le, en priorité le petit bout de pied ou l'épaule qui dépasse plutôt que, que la tête. Et en fait, il y a des situations où je devrais faire la, la part des choses. Bien joué Bon, tu regarderas sur le replay, tu prends une tête. Encore trop bas. Trop bas, tu prends trop de temps. Faut y aller quoi, tu vois, une fois que t'as pris l'information, tu m'as pris l'information, t'as droné en bas des escaliers, etc, machin. Ok, très bien. Let's go quoi, viens me jouer, viens me challenge plus tôt là. Oh t'étais pas mort, tu que... Oh t'as un shotgun. Bon après, j ouais, j'avais un rook aussi. Hein. Regarde, j'essaie de Mais... te la mettre à travers. Ça passe pas. mais euh, non le son en fait c'est horrible en fait c'est horrible parce que tu bouges la souris de, de ne serait-ce que, que de 05 cm euh, ça passe d'une autre direction à une autre et là là quand t'étais dans le petit closet là et que t'as pas bougé enfin ouais. t'étais au top sk etc machin quand t'es dans le closet, est-ce que tu tournes sur toi-même pour savoir où est-ce que j'arrive Ouais, ouais, exactement. D'accord, donc même si j'ai euh, utilisé la charge, etc., qu'est-ce que j'ai fait de l'autre côté J'ai vu que t'as fait du bruit pour justement que je puisse entendre, entre guillemets, mais là, en fait, si, si je reste, si je garde une ligne, je suis persuadé que t'arrives d'un côté et en fait t'arrives de l'autre. Décompose exactement ce que j'ai fait. Euh, T'étais en rappel, fenêtre, euh, chambre rose... Ouais. t'étais pas loin des showers. es revenu ensuite chambre. J'ai utilisé quoi Comme gadget Bon, t'as utilisé la hache Ouais, mais j'ai utilisé combien de gadgets Ah, les charges, les charges explosives. Okay, t'as utilisé combien deux charges explosives et euh, une hache, si je, si je ne m'abuse. Mmh, une charge explosive. Non, deux, deux, deux, haches Ouais, voilà, autant pour moi. Après, bah, là, tu vois, manque de concentration. Je, je me suis juste dit, ah, il fait du bruit. J'étais pas très, très concentré sur, euh, sur, sur quel. Euh... Oui. Sur l'instant T, j'aurais été capable de dire ce que t'as utilisé, mais là, euh, après game, non. Mais on est que deux. Ah oui, oui. Du coup, il y a pas énormément d'informations on est d'accord ok très bien donc maintenant essayez de refaire la même chose et essayer de savoir où est-ce que je suis qu'est-ce que je fais et on en discute à la fin du round oh bien wesh ouais, j'ai foiré mon montrer shot de ouf et t'as cassé mes deux drones Si, j'ai buté tes deux drones, si, si. T'en avais un que j'ai buté dans les stairs et l'autre que j'ai buté euh, qui était quasiment sur site. Entre les deux, bah, entre les deux bombes sites. Il va perdre beaucoup de temps sur le drone. Pourquoi Parce qu'en fait, le fait, il est toujours dans cette logique de me rechercher moi. Il y a un moment où il y a un truc qui doit te dire, si l'objectif est libre, alors je plante. Il n'a pas planté une seule fois la question étant, va-t-il bah, planter maintenant Et là, il est en fait échec, total. Possibilité 1, il est dans le petit renfoncement. Possibilité 2, il est dans le closet. Renfoncement. Bien joué. Bien joué, ça. Ça, c'est bien, ça. Ça, ça. ça, ça me surprend. Ouais. Bon, le aim est pas ouf. Non, là il était pas ouf, mais. Euh, <rire> mais ça va. J'avoue, je suis content de moi parce que je j'étais persuadé que tu t'attendrais pas à ce que je fasse ça. Exactement Putain, on y est Et c'est pour ça que je te dis, c'est bien joué. Et on s'en fout de l'aim. T'as réussi à te dire, vas-y, si t'es en c... train de tirer dans un mur Bah non, nique sa ça. Je décale quoi, c'est tout. Là, je sais que t'es en haut. Bien. Bah, est-ce que tu, tu veux que je te dise à chaque fois ce que ce que je perçois ouais, au être euh, Je dirais euh, chambre. Euh... Merde. Essaye si de, de tirer rose, vers moi, je promets, je bouge pas. Voilà. Mec, tu m'as mis à... Tu viens de m'enlever 60 HP. Ah bah voilà. Bien joué. Bon, ça va du coup, le, le, la verticalité. Enfin, le, le oui. son, la spatialisation. Oui, bah là, pour cette action, oui. Je sais pas s'il le sait pour la fenêtre, là. Attention à ça. Il a bien joué. Il a très bien joué. Juste ce dernier round. Juste round. ce dernier round. Qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire à part répéter toutes mes questions. À part répéter toutes mes questions. Non, honnêtement, là, <rire> la solution, euh, la solution, là, je l'ai pas. Je sais où sont mes erreurs. J'ai trop laissé euh, le, le boom site sans surveillance. Mais. Euh... Ouais, tu casses le fil. Et mais à un moment, euh... es un peu vénère parce que tu repars de l'autre côté, tu essaies de mettre un petit pré-shot et tout. Ouais, j'essaie de mettre des pré-shots. En fait, je t'amène à toi tirer pour connaître ta position. Mais en fait, je, je me concentre que sur ça. Ah, il faut avoir plusieurs vantage points, quoi. plusieurs endroits où tu vas décaler, quoi. Parce qu'à un moment, en fait, tu t'es retrouvé avec un seul endroit bah à décaler ouais. J'ai juste mis une grenade <coughs> et Au moment où je mets la grenade d'inaille <coughs> Du coup elle va faire deux trucs Un elle va te forcer à reculer Deux elle va te deux, donner va ta position Trois elle va couper le son Et du coup tu vas perdre les deux trois premières secondes Pendant lesquelles euh, j'étais en train de planter Tu vois et tu fais oh merde Du coup tu es surpris ouais. et du coup tu passes la proie etc Donc un conseil Essaye de le retenir pour les prochaines fois Où tu es dans une situation clutch à moins que tu sois dans une du silver ou en dessous Dans ce cas là parce que eux ils sont Ça va être un peu bête Tu vas appuyer sur le truc et ils vont venir comme des enfants, tu vois, comme des débutants autour d'un ballon. Stick la bombe, fais-toi confiance. Il faut avoir cette capacité aussi qui est assez dure c'est d'avoir la représentation en 3D de son corps, alors que nous on est dans un FPS, tu vois, donc de sa voix. Ouais, ça, ça -ce, j'avoue, c'est chaud. Est-ce que lui, de là où il est, il peut il me peut voir De voir mon pied Ex ou est -ce mon chou, ouais. Exactement. Et ça, c'est l'expérience qui vient. Ah, plein de fois, je me suis fait péter pour ouais, comme ça. Ouais, mais ça, c'est l'expérience. Alright, Seb. Je suis, je suis très fatigué, Yes. t'envoie euh, ouais. le retour très rapidement sur MetaFive. Ok, je te remercie en tout cas Six. Merci à toi. C'était super sympa. Eh ben, c'était cool et plaisir partagé par tout le monde. Yes, Ciao. à toi. Ciao ciao. Oh quel ne co... fais pas le Pff, oh là là là. et puis ça ramenait et tout et puis puis puait la m***** franchement. Le petit moment de doute. All right, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez été monstrueux aujourd'hui sur le campus de la Soltier Academy. Merci infiniment pour tout. Voilà quoi, c'est à peu près tout. N'oubliez pas, il y a ce, cet excellent jeu qui s'appelle No Plan B qui est sorti. Dans le le patch de la SolTe Academy est lui aussi euh, sorti hein c'est pas trop tôt voilà tout simplement c'est le son qui marque la fin sur le campus de la SolTe Academy n'oubliez pas aussi j'ai totalement oublié d'en parler mais s'il y a des personnes qui sont toujours intéressées par de l'airsoft il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne youtube pour l'exclamation discord c'est là que la fête continue n'hésitez pas si vous cherchez les teammates euh, ou l'âme sœur pour l'exclamation twitter pour les, pour les news majoritairement et puis je crois avoir fait le tour ok j'ai trop parlé vous m'avez trop vu on je disparaît ciao tout le monde ciao les bambinos